Tricopathe. Bienvenue dans mon salon et dans ce cinquième épisode de mon podcast créatif. Je suis Selma, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, et ici on va parler de tricot. Et un petit peu de couture aujourd'hui, un tout petit peu, voilà. Euh, aujourd'hui on est le 21 août, le lundi, on commence bien la semaine, il fait pas beau à Paris. Bon, il pleut pas, on peut dire que tant qu'il ne pleut pas il fait beau, non Vraiment. Enfin bon. On ne s'est pas vu depuis le 22 ou le 23 juin si je me souviens bien et j'en suis vraiment désolée mais j'ai eu une espèce de grosse baisse générale de régime et du coup je ne me suis pas sentie très très productive ces deux derniers mois euh, Je dis sentie parce qu'en fait quand j'ai fait le tour des trucs disons il fallait que je vous parle je me suis aperçue que j'avais quand même fait pas mal de choses mais bon, euh, ouais c'était pas une période top top euh, pour vous faire le petit bulletin de santé de la reine euh, je me suis fait une entorse mi-juin, donc j'étais encore en béquille euh, la dernière fois qu'on s'est vu. Je ne les ai plus, mais mon entorse n'est pas remise. Donc voilà, euh, ouais, j'attends de voir un spécialiste euh, très très prochainement pour savoir s'il faut opérer ou pas. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Euh, on va pouvoir commencer les choses sérieuses. Voilà, euh, alors les projets terminés. Euh, Est-ce que j'évacue la couture tout de suite ou pas oui, ça va, ça, ça va être vite fait. Alors j'ai fait deux choses en couture. Euh, la première, c'est euh, quelque chose que j'avais commencé il y a pff, au moins deux ou trois ans euh, que j'avais pas encore terminé, tout simplement parce que ma machine euh, faisait des caprices à cette époque-là. Ou bon, elle continue toujours, mais j'arrive à travailler autour. Euh... Non, en fait c'est une antiquité ma machine mais elle fonctionne encore bien le problème c'est que moi j'ai pas, pas beaucoup d'expérience en couture et du coup des fois je, je galère un peu voire beaucoup donc le premier projet c'est euh, un plaid euh, oui non mais parce que moi je je, je je comment dire je progresse de manière raisonnable dans la difficulté j'ai commencé avec un truc qui fait 1m50 sur 1m50 voilà. donc c'est un grand plaid euh... Bah, il est plus ou moins réversible aussi parce que l'autre côté, euh, il est tout à fait visible aussi et utilisable de cette manière-là, donc voilà. Euh, en coton, molletonné, tout ça. Euh, autant vous dire qu'en fait, non, la première fois que je l'ai commencé, enfin j'ai quasiment tout fait quand je l'ai entamé, sauf que euh, j'ai commencé la couture d'un des côtés et euh, je me suis aperçue en arrivant au bout du premier côté, donc, que j'avais cousu en double épaisseur. Donc il a fallu que j'ai passe toute la couture. Voilà, hein. Et ça m'a gonflé, et la machine a commencé à faire n'importe quoi, donc, euh, donc je l'ai mis de côté. Et euh, quand je suis arrivée dans la partie ici, je me suis dit que quand même euh, il était temps que je le termine, hein quand même. Et, euh, et donc je m'y suis mise et je l'ai terminé en fait assez rapidement. Et une fois que j'ai compris comment euh, ajuster les réglages de ma machine pour que ça fasse une couture propre, voilà. Et du coup depuis il trône sur mon canapé. Est le canapé gris foncé, le plaid des bleus marines, c'est bien calculé au final. Ça tombe bien. Vous savez, bleu marine c'est comme le noir, ça va avec tout. Hein. C'est ce qu'il faut se dire. Euh, le deuxième projet, c'est un truc dont je suis particulièrement fière. Euh, j je l'ai faite pour euh, le baptême de la fille Ma Cousine c'était Saint-Jean-de-Luz à la fin du mois de juillet euh, mais la météo annonçait qu'il ne ferait pas très très beau de toute façon je connais le coin, je sais que c'est souvent changeant puis pour aller à l'église, je me suis dit qu'il valait mieux éviter les, les jupes courtes et comme j'avais envie de, de continuer sur si ma lancée avec la machine je me suis dit pourquoi pas la faire donc j'ai trouvé euh, le patron M comme Marrakech de M comme Marie et euh, je me suis fait cette jupe alors je suis désolée, hein, elle n'est pas très repassée mais en même temps c'est du lin donc de toute façon ça froisse euh, voilà, C'est une jupe longue, euh, avec une taille euh, élastiquée, plus un, un cordon pour resserrer quand même. Il y a deux grandes poches, ce qui est super pratique. Euh, J'ai pas eu trop de mal, c'était un peu compliqué quand même, parce que le tissu était très épais à la fin, quand, enfin, là où il y avait plusieurs épaisseurs, parce qu'il y a quand même des plis, euh, les plis sont cousus là, et du coup, euh, à l'intérieur, enfin au niveau des... Des côtés, c'était très épais, mais bon, je m'en suis sortie quand même. Et puis au final, euh, je suis vraiment, vraiment ravie euh, Elle tombe super bien, elle est très agréable à porter. C'était parfait parce que du coup, elle n'était pas trop chaude, mais en même temps, euh, elle, elle laisse respirer quand même. Donc, c'était impeccable pour le jour où j'en avais besoin. Et du coup, je l'ai beaucoup, beaucoup portée depuis. Euh, je me découvre une passion pour les jupes longues. Et non, je plaisante, mais... Euh, bon. <rire> L'homme trouve que je ressemble à ma mère avec cette jupe parce que c'est exactement le genre de truc qu'elle porterait. Bon, je... s'il si le dit, hein, je, j'ai rien contre ça. Donc... mais voilà, c'est, un style plutôt, plutôt, conservateur, on va dire, euh, un peu rétro. Non, c'est sympa. Enfin, la longueur est vraiment, la longueur est agréable et je pense qu'elle est assez flatteuse aussi parce que du coup, elle euh... cache un peu mes gros mollets. Euh, voilà. La seule vraie difficulté que j'ai eue avec, c'est les boutonnières parce que ma machine, je n'arrive pas à les faire et du coup, il a fallu que je les finisse à la main. Mais à part ça, voilà, le patron est vraiment très clair. C'est un peu. C'est toujours un peu galère quand il faut tout imprimer et après euh, assembler le patron. Mais, euh, mais à part ça, vraiment, vraiment assez simple à faire et franchement, je, je pense que j'en ferai d'autres. Peut-être un petit peu plus courte, un peu plus légère, voilà. Mais donc, je, je suis vraiment contente. Voilà, donc, euh, donc on a parlé de la couture, je pense pas qu'on en parlera très souvent parce que je fais quand même pas beaucoup de projets en couture, je, je préfère me mettre au tricot parce que ben, il suffit de transporter le sac et de m'installer sur le canapé, Et le sac à projet est toujours à portée de main, c'est quand même beaucoup plus simple que de devoir... Euh enfin faire tout un branle-bas de combat pour sortir la machine, découper, enfin prendre toute la place, le, la planche à repasser, tout ça, enfin bref. Euh, je vais pas vous, vous, faire, euh, vous faire tout l'inventaire, mais c'est quand même beaucoup plus simple et ça demande moins d'organisation de tricoter que de coudre à mon avis. Voilà, on peut passer au projet terminé en tricot, j'en ai... 4, mais 3 à vous montrer, parce que le quatrième ème je l'ai offert euh, bah, je vais commencer par ça, je vous mettrai une petite photo au montage euh, c'est un béguin que j'ai fait pour aller avec euh, l'espèce de chaussette, l'ange que, euh, que je vous ai montré la dernière fois que j'avais fait pour la, la naissance de la fille d'une amie euh, voilà, bah, vraiment pas, très très rapide à faire je crois que j'ai dû mettre deux jours euh, avec des petites notes euh, toutes mignonnes, c'était vraiment sympa ça m'a permis d'utiliser aussi du coton qui me restait de, du projet qui allait avec donc c'était assorti et non vraiment c'est le patron Pierre-Louise d'Emily Louise de, et vraiment je recommande parce que il est impeccable voilà donc le, le petit béguin et, euh, et le premier projet terminé je vous les montre dans l'ordre hein. c'est le Bonyard. il est temps que je le termine quand même parce que, parce que j'ai l'impression d'y avoir passé des, des mois euh, vous voyez je, je, je disparais derrière il est, il est immense il est aussi assez chaud euh, j'en suis vraiment vraiment contente la laine est super agréable à porter c'est de la um, toche d'Iké de Madeleine Toche est vraiment chouette en plus le, le contraste entre le turquoise et le, et le gris est vraiment joli Alors, il, il se replie un peu en bas mais c'est normal et euh, non, super, vraiment, vraiment super. Je, je l'ai déjà porté plusieurs fois. Euh, des jours où il faisait pas très chaud, pas très beau, où je, où je prenais le vélib, oui, parce que j'ai pas le droit de faire plein de trucs, mais ça, prendre le vélo, je peux. Voilà, avec ma fille euh, Et vraiment, il est, il est chouette et j'ai hâte de le, porter, de le porter plus régulièrement. En plus, avec la taille qu'il fait, je peux facilement le mettre sur les épaules. C'est vraiment, vraiment impeccable le patron n'a aucune difficulté euh... non vraiment j'en suis super super contente voilà donc le bonia hein. il était temps de le finir quand même hein. je pouvais plus le voir en peinture à la fin je crois d'ailleurs que du coup j'ai fait une rayure de moins parce que j'en avais marre enfin que ce qui est prévu euh, sur le patron d'origine Mais... il est bien comme ça voilà euh, après j'avais entamé je vous en avais parlé la dernière fois il me semble que je l'avais mentionné que je voulais faire un châle avec la laine que j'ai eu dans le, dans le dernier euh, Fiber Muse Alchemy Kit la laine, euh, la laine violette de chez Fragile Fibers et du coup je m'y suis mise euh, c'est le Spring Awakens de Arvanitz c'est encore un grand châle hein, voilà euh, je l'ai terminé, alors j'ai mis, mis du temps pour celui-là parce que euh, il y a eu toute une période où j'ai pas du tout tricoté pendant, pendant ces deux mois-là, mais euh, rien à dire comme, euh, comme la dernière fois avec le châle précédent que j'avais fait de, de Françoise, vraiment, vraiment rien à dire. Il est super bien écrit, très très clair. Euh, j'ai utilisé le diagramme pour une fois, donc c'est bien, ça m'a permis de m'entraîner à lire un diagramme parce que je j'ai très peu d'expérience là-dedans le motif est très très joli alors à bloquer évidemment c'est toujours sympa hein, quand les châles quand sont aussi grands mais, mais non j'en suis vraiment contente il est très très beau j'ai raccourci un peu la, la bordure parce que normalement elle devait faire 2 euh, pouces c'est à dire 5 cm et je trouvais que ce serait trop alors là je ne sais pas exactement combien elle est maintenant qu'il est bloqué mais euh, euh, j'ai fait... Euh, j'ai dû faire une dizaine de rangs, une douzaine. Euh, et ça m'a semblé suffisant, donc j'ai pas. J'ai pas fait plus. Voilà. Donc un châle en.. en je sais pas, en demi-cercle, non, même pas. Je sais pas. Je sais pas trop quelle forme, comment on peut l'appeler. Si, si vous avez des idées, enfin si vous savez comment ça s'appelle, n'hésitez surtout pas à me les donner, à me le dire, parce que j'en sais rien. Donc voilà, c'est. Le motif est facile à. Euh, assez facile à mémoriser, euh, et puis au final euh, ça monte tout seul quoi, enfin, ça monte tout seul là, tout est relatif quand même parce que c'est du 3,25, 3,75 donc c'est quand même pas, euh, pas des aiguilles en 6 ou en 7 quoi mais non est, ça, il, est, il est agréable à tricoter vraiment mmh. Malheureusement, malheureusement, oui et non. Ce pas des couleurs que je porte très souvent comme ça. Donc euh, je me dis que je vais peut-être l'offrir. Euh, je ne sais pas. Je, je vais y réfléchir. Je vais quand même le porter un petit peu, mais, euh, mais je pense qu'à terme, euh, j'en ferai cadeau. Voilà. Ça ne me choque absolument pas d'offrir un chat qui a déjà été porté. Je pense que le travail est.. Euh, Enfin ouais, et de toute façon je le laverai dans tous les cas et le travail, euh, le travail qui est derrière ne change absolument, absolument pas qu'il ait été porté ou qu'il soit entièrement neuf. Voilà. Mon nouveau châle. Et le dernier projet terminé que j'ai euh, mis sur mes aiguilles parce que ça, je, je, je commençais à trouver un peu le temps long avec le Spring Awakens, c'est le bandana coal de Pearl Soho qui était sur ma... Dans ma, dans ma file d'attente sur Ravelry depuis à peu près 3 siècles euh, voilà j'ai mis euh, une journée pour le faire ça m'a fait penser à autre chose, ça m'a détendue et euh, j'ai dû me, me relancer sur la, pour la fin de, du, du grand châle voilà donc il se tricote en rond euh, pff, que dire, ben, pas grand chose avec des rangs raccourcis voilà. Enfin, rien, de, rien de particulier, rien de très difficile et du coup il est, euh, il est super court hein Alors on peut, évidemment on peut aller braquer des banques avec Mais c'est pas l'objectif Mais je pense que faire du vélo c'est vachement bien Quand il fait froid Je sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit mais Je disais que je pense que quand, quand il fait froid Pour faire du vélo ou des trucs comme ça euh, Ça doit être assez agréable Ça doit bien couper le vent Voilà Donc lui il a une forme, il a une forme sympa Et puis c'était un parfait projet pour... Euh, mais changer un petit peu un petit peu de ce que j'étais en train de faire voilà on peut passer au projet en cours euh... alors j'ai commencé un truc que j'avais dans ma file d'attente depuis, euh, depuis pareil au moins 3 ou 4 ans je pense c'est le Sirma euh, de Bérangère Caillot voilà alors j'ai pas commencé j'ai pas fait grand chose hein. euh, je l'ai monté euh, juste après avoir terminé le, le Spring Awakens et voilà j'ai un petit peu avancé tranquillement je le fais avec de la cascade de la laine qui a rien de particulier enfin je veux dire c'est de la bleu marine euh, voilà mais euh, elle est douce elle est agréable et euh, ça monte tranquillement donc voilà celui-là c'est sûr je vais l'offrir euh, à qui je ne sais pas encore tout à fait mais <rire> c'est sûr je vais l'offrir mais ça fait très très longtemps que je, sur... je l'ai sur ma liste parce que je me souviens que on s'était dit qu'on ferait un cal avec les copines et que et qu'en fait je pense qu'à l'époque la difficulté était un petit peu trop élevée pour moi et du coup je m'y suis pas mise voilà bon, du coup j'ai attendu d'être que ce soit de mon niveau oh, que ce soit de mon niveau pour m'y mettre et voilà là ça va tranquillement ça monte ça fait son petit bonhomme de chemin voilà alors je suis désolée pour mes cheveux hein, je vais chez le coiffeur après demain mais euh, la repousse, quoi. Hein. <rire> c'est le problème. Quand on se coupe les cheveux très courts, eh ben après ça repousse et après c'est pas très très joli en intermédiaire. Voilà. Euh, sinon un projet en cours. Euh, J'ai euh, commencé euh, un test pour euh, pour ma copine Laure Camille Kira sur les réseaux sociaux. Euh, ce sont des mitaines et égouines. Alors c'est pas un c'est pas un test secret. Hein, donc je peux vous en parler un peu. Euh, voilà. C'est des mitaines avec des des côtes et puis euh, et puis une torsade sur le dos de la main euh, j'avais oublié à quel point je suis très très très lente en Magic Loop <rire> donc ça va vraiment pas vite, enfin je dis ça mais euh, voilà j'ai tricoté ça en une, en une soirée tranquillement mais je, je vais vraiment pas vite comme ça, ça me... mais en même temps j'ai pas j'ai pas la bonne taille d'aiguille en, en double pointe puis je pense que tout se casserait la figure vu comme je suis douée mais euh... Ça m'entraîne au Magic Loop, voilà, c'est comme ça. Je l'ai fait avec une laine de chez Squirrel's Yarns que j'ai acheté à la fête de la laine de Clamart, euh, qui est euh, une espèce de, de gris un peu bleuté. Voilà, Je sais pas, si... c'est un peu plus clair, je pense, en réalité, que ce que vous, vous allez voir. Mais euh, c'est merino, cachemire et nylon. Donc, je pense que ça va être très agréable à porter parce que c'est déjà très agréable à tricoter donc voilà je, je, mettrai des photos, euh, je mettrai des photos sur Instagram de ma, de ma progression et puis vous pourrez voir où j'en suis si je ne fais pas de podcast tout de suite voilà mais du coup je vais me concentrer principalement là-dessus parce que euh, je voudrais lui rendre d'ici la fin, enfin je voudrais lui donner mon avis en tout cas d'ici la fin du mois donc il me reste une petite dizaine de jours euh, bah, je, je vais essayer d'en terminer au moins une hein. <rire> puis on verra pour la deuxième non, voilà voilà euh... C'est voilà, ce sont mes deux en cours. Euh, projet à venir, j'ai acheté le mystérical de Andrea Mori qui s'appelle What the Fade. Hum. Évidemment, bon le mystère, je n'ai absolument aucune idée de ce à quoi il va ressembler, mais voilà, <rire> j'ai hâte de m'y mettre parce que c'est la première fois que je fais un mystérical. Et ça me semble assez sympa comme, euh, comme principe, donc on va voir, ça commence, euh, bah ça commence dans une dizaine de jours je crois. Que le le premier indice, on doit l'avoir euh, la semaine prochaine. Voilà. Euh, et bien on a fait le tour des projets terminés, des en cours et des projets à venir. Voilà, je ne vais pas trop me surcharger parce qu'il y a quand même un moment enfin de, de, de projet, parce qu'il y a quand même un moment où je vais, où je vais devoir retourner au travail et je vais avoir moins de temps pour tricoter forcément, surtout des trucs un peu compliqués, dans les transports en commun c'est pas forcément évident voilà, voilà, voilà on peut passer aux achats, j'en ai fait quelques-uns des bon, pas trop gros alors il y en a un que je ne peux pas vous montrer parce que je ne l'ai pas reçu, c'est le kit pour le mystérical justement, je l'ai commandé euh, chez Eden Cottage Arms que j'avais découvert à Edimbourg et que, euh, que j'aime beaucoup j'ai trouvé un un kit avec un dégradé, enfin un dégradé Ouais, avec un camailleux qui me plaît beaucoup donc euh, j'attends de le recevoir avec impatience et je vais pouvoir euh, je pense que je vous le montrerai au prochain, euh, au prochain podcast euh, quand j'aurai commencé le, le projet et puis voilà. Autre achat. J'ai racheté un, un project bag de, euh, à, chez Tricot et Stitch. Euh, J'ai craqué à la fête de la laine de Clamart sur euh, ce motif euh, Sugar Skulls. Et euh, elle a été suffisamment gentille pour, euh, je n'irai pas jusqu'à dire remuer était, mais pour aller chercher, euh, euh, pour aller en, en retrouver sur les internets. Et du coup, elle en a trouvé et elle m'a fait euh, voilà, un super, un super sac à projet. Alors celui-là, c'est un sac, est une, je crois qu'elle appelle ça une maison à chaussettes. Donc il y a deux compartiments pour euh, pouvoir mettre euh, deux pelotes ou voilà ou les deux chaussettes. Avec un, de chaque côté, il y a... Un, un petit rabat avec une pression pour faire passer le fil pour que la pelote reste dedans et que le, le fil ne euh, se coince pas donc si on tricote avec plusieurs couleurs c'est aussi super pratique Voilà. et il y a une poche, euh, une poche zippée à l'intérieur donc voilà c'est tricot et stitch je ne sais pas euh, si elle en aura d'autres euh, Vous pouvez lui poser la question sur Instagram euh, je sais qu'elle l'a mentionné dans un de ses posts précédents mais je me, très sincèrement je ne me souviens pas euh, en tout cas je ne peux que vous recommander ces sacs à projet et voilà, Parce que la, les finitions sont super euh, ils, sont, ils sont vraiment jolis Et j'en suis enfin je suis ravie des miens en tout cas Voilà, j'ai acheté aussi <rire> J'ai acheté des badges Mais du coup j'ai plus de place Il va falloir que je trouve un autre endroit Et puis en plus du coup ma trousse pèse une tonne 5 Il va falloir que je trouve un autre endroit pour accrocher mes... les prochains Parce que forcément il y en aura d'autres J'en ai acheté euh, 4, 5. J'en ai acheté quelques-uns chez, euh, chez, sur la boutique Aubergine and Art sur Etsy. Celui-ci, I Do Love Knitting Patterns. C'est euh, une citation d'Albus Dumbledore dans euh, Le Prince de Sans Mêlée au tout début. Voilà. I do love knitting patterns. Je ne sais pas comment il a été traduit en français, enfin comment cette phrase a été traduite, mais parce que je ne l'ai pas lu en français, je l'avoue. Mais, euh, mais voilà, j'ai trouvé ça rigolo. Voilà. J'aime les patrons de tricot. <rire> Moi aussi. Si je devais tricoter tous les patrons que j'ai, euh, je pense que j'aurais de quoi faire jusqu'à la fin de mes jours, voire plus, euh, sans avoir besoin d'en racheter. <coughs> du tout et euh, donc j'ai racheté aussi chez Aubergine Art ah, du coup j'ai acheté deux autres badges sur le thème d'Harry Potter j'ai acheté le Ravenclaw Knitter parce que Tim Serdegle et j'ai acheté le Never Enough Yarn avec un nifleur voilà, j'ai trouvé trop trop mignon euh, je pense qu'il serait vraiment sympa sur un, sur un sac à projet aussi celui-ci, alors je sais pas si elle l'a fait ou pas il me semble pas mais, euh, mais le, le nifleur est tellement mignon que j'ai craqué voilà et je sais plus du coup si je vous en avais parlé la dernière fois des deux badges que j'ai reçus. Euh... Non je crois pas. J'ai commandé deux badges après en a... enfin, deux... deux pins. Ouais. Après les avoir vus. En avoir vu un chez, euh... chez Utilisatrice42, si je me souviens bien. Donc c'est celui-ci. Voilà, bon, évidemment, le... le... la chaîne se coince tout le temps. Hein. Voilà. Donc c'est une tricoteuse avec la chaîne qui l'a reliée à sa pelote, je l'ai trouvée adorable, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit que voilà, elle avait tout à fait sa place sur ma trousse. Et l'autre, c'est une petite private joke, c'est « Black is such a happy color ». Parce que je porte beaucoup beaucoup de noir, du noir et du gris, hein, voilà. Voilà. Euh, ça préjuge absolument pas de mes goûts en matière de musique, de cinéma ou de quoi que ce soit, mais voilà je porte beaucoup, beaucoup de noir et euh... et voilà, j'ai trouvé que le badge du coup, ça... enfin le pin ça... s'accordait parfaitement avec euh... avec ma philosophie vestimentaire, contrairement à ce que pourrait laisser supposer mes... ma pile de tricot terminée j'aime je... le noir voilà. les couleurs foncées, le bleu marine, tout ça Bref. Ben, on a fait le tour de tous les trucs importants. Il y a deux trois choses qui vont venir euh, dont je voulais vous parler. Alors la première, c'est euh, le tournoi de Knitich, auquel je me suis inscrite donc dans la team Cerdaigle. Euh, c'est un tournoi. Enfin, Comment expliquer ça C'est une compétition de tricot. Organisé par Tricot et Stitch euh, sur sur Ravelry, euh, et puis je pense sur les réseaux sociaux aussi probablement. Bah, vous allez sûrement le voir tourner si vous suivez un peu la communauté. Euh, c'est un tournoi, tr... c'est une compétition de tricot entre donc euh, les quatre maisons de, de... de Poudlard. Je crois qu'il reste de la place euh, chez Serpentard, allez savoir pourquoi. Euh, je... Alors les places sont limitées à 100 personnes par équipe. Parce que du coup, c'est les quatre équipes des quatre maisons qui vont s'affronter de début septembre à fin novembre, je crois, avec des, avec des poules, enfin des, des, et puis des demi-finales, finales, tout ça. Enfin, il y a tout un système de points qui vont, qui vont être comptabilisés pour les maisons, et il me semble voilà, qu'il reste de la place. Euh... Il doit rester peut-être peut-être quelques places chez Serre mais il en reste pas mal chez Serpentard. Les deux autres, les deux autres maisons sont pleines. Donc, on va être 400, probablement. Euh, je pense que c'est. Ah, quoique. On ne sera peut-être pas 400, parce qu'il me semble que les inscriptions se terminaient euh, euh, en fin de semaine dernière, il me semble. Donc, euh, donc on sera peut-être un peu moins de 400, mais bref, c'était quand même 400 presque 400 personnes qui s'affrontent euh, dans une compétition de tricot. Je pense que ça va être sympa. Euh, vous allez voir passer pas mal de choses euh, du coup pendant la période euh, sur les sur les forums, les réseaux sociaux et je pense que ça va être super sympa donc le tournoi de Knittich il va falloir carburer au mois de septembre et euh, le deuxième truc dont je voulais vous parler c'est que euh, l'homme a accepté qu'on retourne à Berlin pour aller à euh, Berlin Knits donc le, le festival de tricot de Berlin alors, je pense que je m'y promènerai toute seule parce que, à mon avis, le Edinburgh Yarn Festival, ça lui a suffi, donc je ne vais pas lui prendre de place. Mais, mais voilà, donc si vous êtes là, euh, sur Berlin, le week-end du 30, octobre, 30 septembre, 1er octobre, euh, n'hésitez pas à me le dire, et puis on essaiera de, si, si on peut se croiser euh, pendant le festival ou autour, ça me fera super plaisir de, euh, de vous rencontrer là-bas j'ai vraiment vraiment hâte d'y être bon. l'homme se moque et dit que je... je en fait je m'auto-offre mon cadeau d'anniversaire parce a anniversaire c'est juste avant et du coup comme ça il n'a pas trop d'efforts à faire pour chercher quelque chose moi je m'en fous, j'aime bien Berlin et j'aime beaucoup le tricot donc euh, c'est joindre l'utile à la grève voilà et puis... Euh, puis mince j'ai le droit, si j'ai envie de m'offrir un auto-cadeau d'anniversaire en allant au festival de tricot, chacun son truc. Euh, en tout cas, j'ai ouais, vraiment d'y être, donc je pense, que, je pense que ça va être sympa. J'ai un petit mois pour me préparer, hein, faire ma liste de courses. Je vais encore me ruiner. Tout ça pour dire que euh, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Je vérifie que j'ai rien oublié autour de moi... Euh, euh, dont je pourrais vous parler, dont je voulais vous parler mais non je crois pas bah écoutez j'espère que ce, ce podcast cet épisode vous a plu hum, que vous tricotez bien que vous avez bien tricoté l'été c'est pas forcément la meilleure période pour s'y mettre mais on sait jamais hein. peut-être que chez vous il n'a pas fait beau et que pendant vos vacances vous avez tricoté des, des kilomètres et des kilomètres je sais pas hum, je vous souhaite une très belle semaine puisqu'on est lundi et puis je vous dis à très très bientôt, je vais essayer de ne pas laisser passer deux mois avant le prochain podcast. Ce serait pas mal. Hein. En attendant, bon tricot. Bye bye.